Le soleil vient de se lever, Macron a encore déconné, nous on est contents de retrouver l'ami GSG. à tous, c'est GSG et je vous souhaite bienvenue pour votre petit JT du Geek du 5 octobre 2021. Je suis GSG, votre dealer d'accro. On se donne rendez-vous au mois d'octobre deux fois par semaine, tous les mardis et vendredis, pour votre petit résumé des news high-tech, smartphone, films et séries télé, bye GSG, la du petit déjeuner et toute la journée en replay. Il s'amuse tout seul, il est fou, ouais, mais on est, on est tellement nombreux dans ma tête. Que... Bon, allez, comme toujours, on commence l'émission avec une spéciale dédicace à nos tipeurs, la seule émission qui fonctionne au café, plus on a de café, plus on a d'émissions. Le mois dernier, on a eu assez de café pour deux émissions par semaine, on n'a pas eu assez de café pour les, un live toutes les semaines, donc on en fera peut-être un petit live comme ça en fin de mois, quand y j'aurai quelque, quelque chose à vous dire ou d'intéressant, on verra. Si l'occasion le, le, le, le, le nécessite... De... Une tâche, voilà. Bon, allez, comme toujours, merci à nos derniers tipeurs qui ont fait les derniers tipeurs. Alors, pas eu de café depuis le mois d'octobre, hein, donc euh, voilà, on tourne à, en décaféiné. Pourtant, j'ai l'aspirateur à café, là. Hein. Là, on va aspirer du café euh, sévère. Bon, merci à nos derniers tipeurs qui sont Danny, C'est Moi Cool, Kurumi, Ghost, Igas... Euh, Mathieu, il fait shopping. Bon, après, ça, c'est tous les derniers. Là, on remonte quand même à super loin. Merci encore une fois à nos, à nos tipeurs. Vous pouvez m'offrir un café sur Tipeee. 1. Vous vous su... Vous sou ouais voilà quoi. Bon, c'est bon. <rire> bon, <rire> vous financerez l'émission pour le mois de prochain. Ensuite, bah, vous aurez votre nom dans les crédits. Hein. Merci à un truc incroyable, évidemment. Et surtout, vous aurez toutes les vidéos 24 heures avant tout le monde. Ça veut dire que la vidéo de demain, des comparatifs des montres, oma... des montres chinoises au match d'Aytona, vous la recevrez cet après-midi via Tipeee en vidéo non répertoriée. Les autres la verront demain. C'est pas grand chose, mais ça permet d'avoir une petite exclusivité. Merci également à tous ceux qui mettent un pouce en l'air, puisque pour flatter un petit peu l'ego... Et surtout, l'algorithme, ou l'algo plutôt, l'algo de YouTube. Plus on a de commentaires, plus on a de pouces en l'air et plus YouTube il adore ça. Au niveau des vues, on est pas mal, ça commence à monter tout doucement. Certains s'en rendent compte, ils nous disent Non, t'as pris en compte, t'as vu, euh, tout doucement, hein, à force de s'acharner, un jour ou l'autre, ça va bien chez schéma. Voilà. Donc, vous pouvez mettre un petit pouce en l'air pour une émission ou un pouce en bas si vous n'aimez pas l'émission, vous venez, vous dites Non, cette émission, elle est nulle. À chaque fois, je la regarde le mardi, et le vendredi, c'est toujours aussi nul, bah, tu mets un pouce en bas. Ils sont en train de ils disent « Ah ouais ah, mais Non mais rigolez pas, on en a. Je... vous pouvez mettre un commentaire, alors que ce soit commentaire. J'ai pas mal de commentaires octogones. Enfin. J'ai pas mal de commentaires rigolos, que ce soit pour dire merci pour l'émission, c'est bien, c'est trop génial, merci. Mettez un mot, un commentaire, où je réponds à votre commentaire et tout. voilà. Ça permet de flatter l'algorithme YouTube et ça fait plutôt plaisir. Allez, on attaque tout de suite un peu avec les news. Tu chour. Sure Allez, toujours legeek.tv, ma vie, bah, mon nom, c'est GLG ou Greg Le Geek, donc vous pouvez trouver legeek.tv, le site web qui regroupe un peu toutes mes vidéos, ma vie, mon œuvre et ma YouTubeographie. Alors, je sais que beaucoup me disent, oui, mais tu devrais aussi mettre les vidéos sur Facebook, nananana. Alors, c'est beaucoup de boulot à chaque fois, vous vous rendez pas compte, mais à chaque fois, mettre la vidéo et ici, et là, et l'uploader, machin et tout, enfin, bon, les journées sont quand même bien, bien remplies. Et quand ça, c'est fait, voilà, c'est fait. Après, mettre sur euh, Facebook et après, sur... Euh, Twitch, et voilà, pff, dis donc, hein, <rire> beaucoup de trucs qui s'accumulent. Alors, on a pas grand-chose, mais c'est toujours plein, c'est l'accumulation de plein de choses, voilà. Bon, alors, le, ma vie, mon de ma youtubeographie, toutes mes dernières vidéos, les derniers JT du Geek, les dernières reviews, ça, tu as l'habitude. La news pack du jour, oui, la news pudaclic du jour qui Permet un peu de faire l'outil, notre... elle est tombée hier. Hein Merci à Michael. J'avais rien de trop bien. Euh, Mediatek, donc Mediatek qui fabrique des processeurs, je vous rappelle, qui surpasse Qualcomm et devient le leader des processeurs pour smartphones. Alors, il n'est pas le leader au niveau de la technologie et de l'innovation, encore une fois, même si on est d'accord que et l'article confirme que les derniers processeurs Mediatek, tous les Dimensity 1200, 1000, 1200 sont quand même de très très bons processeurs. Et encore une fois, je vous rappelle, tous les noyaux à la base sont fabriqués par la même usine, sont tous fabriqués par TSMC qui fabrique quasiment pour tout le monde, ils achètent et ensuite ils mettent un peu leur bricole autour. Encore une fois, hein, voilà, il faut un peu raison garder, mais quoi le connard C'est pareil, ça vient tout à la base, le noyau, il est tous fondu par TSMC. Il n'y a pas beaucoup de fondeurs comme ça. Et ensuite, Mediatek, Qualcomm, euh, ou Snapdragon ou Silicon, chacun fait sa petite sauce autour en fonction de la technologie et de ce qu'il est capable de faire. Donc Mediatek surpasse Qualcomm, non pas en termes de technologie, mais bien en termes de vente. Ce qui paraît un petit peu évident, c'est que Mediatek permet de, pro de proposer des processeurs qui sont certes un peu moins violents et, euh, que Snapdragon, mais surtout qui leur coûtent moins cher, donc qui se vendent moins cher et donc qui se vendent plus, un petit peu à la chinoise, hein, encore une fois. C'est vendre moins cher, mais jouer sur le volume. Donc forcément, comme on voit du MediaTek partout, déjà on voit du MediaTek dans tous les téléphones chinois entrée de gamme, milieu de gamme, et on voit que même dans certains hauts de gamme, plusieurs fabricants proposent des déclinaisons en fonction des marchés, avec soit du Qualcomm, soit du MediaTek. Donc forcément, la Chine, plus l'Inde, plus le marché européen, plus le petit marché, plus tout ça, plus le supermarché, et le hypermarché, alors là je ne vous raconte pas. Mais bon, voilà. Bah, donc, on a quand même un volume qui est énorme, et donc Mediatek a défoncé tout le monde en termes de volume, ce qui paraît un peu évident. Alors eux, ils estiment dans l'article, j'avais lu ça, 43% du marché quand même C'est quand même pas mal Alors que Qualcomm, ils sont à 28% du marché, et même Apple, bah, du coup Apple, ils en vendent beaucoup, mais ils en mettent que dans les, I, que dans les iPhones, encore une fois. Donc bah, forcément, au niveau du nombre de processeurs, ça se joue... Euh... Prenez déjà la règle la Chine, prenez tous les smartphones chinois, alors on est d'accord que c'est pas Huawei, mais il y a pas mal de, mar de marchés en Chine, même Xiaomi qui a un gros gros client, voilà. donc on a pas mal Xiaomi, Realme, euh, voilà, toutes ces nouvelles marques un peu qui misent beaucoup sur les téléphones comme ça et qui font des volumes de dingue, c -à, à chaque fois c'est 200, 300, 500 000 téléphones qui sont vendus pour un premier jet, ça fait un joli jet, on est d'accord, c'est tout pour le matin. Cette blague sera coupée au montage, j'ai peur que certains la le... siègent le... le... mal. Voilà. Bon alors Mediatek donc, prend un petit peu la place, ça me paraît un peu évident qu'au niveau des volumes forcément ils défoncent tout le monde, et tant mieux, puis ça leur permettra de vendre, plus ils vendent, plus ils vont pouvoir innover un peu et nous de sortir des produits un peu technologiques. Voilà. et on aime ça. Bon, Oppo a confirmé le lancement des tablettes et des devices pliables. Alors, au niveau des tablettes, bon, ça paraît un peu évident. Tout le monde s'est engouffré là-dedans. Encore une fois, bah, Realme a on, quand même un peu... Alors, Xiaomi a bien emboîté le pas. Realme aussi. Realme, Oppo, on est d'accord qu'il n'y a pas très très loin. Donc, eux aussi vont proposer une tablette. On se rend bien compte qu'il y a eu une période où les tablettes, c'était complètement cramé. Personne n'en voulait, on en avait une. Puis, on allait la garder Advitam Eternam. La technologie n'a pas évolué. Ça reste un gros smartphone... Pour jouer dans les toilettes ou pour réaliser un peu des vidéos, ça suffisait quasiment à tout le monde. Je veux dire, moi, je ne mourrais pas de pro. Je veux dire, pour jouer à Asphalt et réaliser des vidéos de temps en temps, j'ai pas besoin non plus d'un truc beaucoup plus, quoi. Mais, ça paraît évident que là, avec cette nouvelle, après le Covid, le home office, choses comme ça, beaucoup, le marché de la tablette est en train de se relancer, surtout tablette avec un petit clavier et tout. Euh, et donc, ils vont se relancer là-dedans, ça paraît un peu évident. Bon, par contre, au niveau des devices pliables, on ne sait pas encore trop. Alors, bien évidemment, on pensera au Oppo X 2021, qui était un téléphone en partenariat malgré tout un peu avec LG, puisque LG avait exactement le même concept. Donc quand deux marques on nous proposent exactement le même concept avec la même technologie avec des écrans déroulables, c'est qu'il y a soit une association entre les deux, entre un, il dirait ouais, « moi je sais faire les écrans, moi je sais faire des téléphones » et ils font un espèce de pseudo-concept qui va en dessous de deux marques. Donc forcément, on se dit « tiens, bah, il pourrait nous sortir par exemple bah, ce Oppo X » qui serait le premier téléphone déroulant c'est à dire qu'on aura un téléphone et euh, en fait ça sera enroulé dedans et on pourrait le dérouler comme ça et tout c'est pour moi je pense un form factor qui a quand même plus d'avenir que ces téléphones dépliants ou machin que... moi je suis pas fan je sens, on sent bien que... Enfin, le nombre... imaginez le nombre de fois que vous allumez votre téléphone par jour alors on me certains vont me dire oui mais il y a un écran externe qui est minable on est d'accord si chaque fois il faut que j'ouvre mon téléphone et tout il, fera pas... il finira pas l'année le pauvre téléphone il y, aura trop de... il y a trop de mécanique dedans alors qu'un écran déroulant, on aurait un écran qui serait conséquent, mais on pourrait avoir plus si vraiment on a le temps ou le besoin. Par exemple, on a mis les notifications, on regarde, on dit, voilà. Moi, ça me paraît intéressant, même si, encore une fois, il y aura des moteurs, il y aura de l'électronique dedans, de la mécanique, et malheureusement, dès qu'il y a un peu de mécanique dedans, c'est le début des emmerdes. Enfin bon, après, pourquoi pas, à voir ce qu'ils vont nous proposer, encore une fois, cette année, on les attend bien évidemment là-dessus. Hein. Apple, on n'en parlons pas, mais bon, voilà. Avoir voir un petit peu si on a... Bon, une tablette, ça me paraît un peu sûr, et un téléphone déroulant, s'il propose celui-là ou s'il nous propose directement autre chose sorti de derrière les fagots. Fagot, qui bien évidemment, en chinois, veut dire français. Oui, je suis désolé. Trouver un chinois... Enfin, alors là, mon accent est pitoyable, encore une fois. Je fago, oh, voilà. Il hein, y a un truc comme ça. Donc, derrière les fagots derrière les Français. Ce sera, ça, ça deviendra une blague. Je ne sais pas s'il y a que moi qui ai pensé. Enfin bon, après. Ou c'est moi, je le dis tellement mal que oui, bah, c'est à un peu près ça, mais ça ne va pas se prononcer comme ça. Trouvez. Bon, on parlera également de la review de hier, la review du lundi, un casque gaming de la marque EKSA avec le E910. Alors ils avaient déjà le E900. Nous, on a eu le E910. Dans la description, certains auront vu que j'ai déjà mis également le, GT, le GT1 qui sera en review la semaine prochaine, puisqu'elle ne m'a pas mis d'impératif hein, au niveau des dates. Alors là, le boîtier, il est incroyable avec les, les yeux qui s'allument et tout. Enfin, le produit, le produit, il est juste fou. Celui-là, il est pas mal, encore une fois, un casque. Alors, sans fil, oui, mais 5,8 8 encore une fois. Donc là, il faut absolument mettre leur dongle pour pouvoir profiter du sans fil. Il est quand même bien avec son micro-rétractable, son Suroon 7.1, une bonne qualité de son, des LED qui s'allument et tout. Le casque est sympa. Après, malheureusement, je trouve qu'il y a quand même des points négatifs. C'est pas de prise jack sur le casque. Alors qu'il y avait le câble. Mais le câble, il nous oblige à mettre, s'il si veut mettre une entrée jack, à le mettre sur le don qu'il faudra mettre en USB pour pouvoir mettre sans fil et tout. Il y a des choix qui ont été faits qui sont quand même assez discutables. Encore une fois. Mais le casque est quand même plutôt bien. Après, est-ce que vous allez l'acheter, pas l'acheter Je sais qu'elle m'a fait un mail. Alors normalement, ils sont tous en vacances. Hein. Je rappelle les Chinois. Fête nationale du premier généralement. La, la, il y en a beaucoup compris que trois jours. Hein. Je le vois dans les mails, puisque pas mal sont revenus à la charge. Elles ont pris vendredi, samedi, dimanche, qui est euh, la fête nationale, encore une fois. C'est 1, 2, 3. Alors là, tu n'y échapperas pas. C'est euh, fête nationale, communiste, là, on n'a rien à faire. Mais, euh, normalement, la, les, les vacances doivent durer jusqu'à une semaine mais là, il y en a beaucoup qui sont revenus lundi, hein, qui sont revenus hier déjà parce que, ben parce que le business est compliqué et qu'il faut qu'elles se remettent un peu au boulot, hein, les cocottes. On ne pas partir une semaine comme ça, là, avant Noël. <rire> enfin, avant Noël, on est d'accord. Mais voilà, elle pouvait pas partir. Donc j'ai bien vu, elle m'a écrit, merde, Ah, j'ai vu votre vidéo, super bien, le ratio est bien. C'est vrai que dès que tu mets un peu de gaming dans le titre et tout, forcément, ça intéressait peut-être un peu plus de monde. À me dire, ah, le ratio est bien, donc si le ratio est bien, ben, je passe. Moi, je vois les vues, mais je vois pas les ventes. Donc, hein, si elle me dit ratio est bien, c'est qu'ils ont dû vendre un petit peu. Donc si elle est contente, tout va bien. Voilà. Donc celui-là, il arrivera la semaine prochaine. Bon, on parlera de, du sujet un peu du jour, c'est le sujet embargo, puisqu'il se reconnaîtra, il m'a mis un commentaire en disant oh, « Ça y est, la Akazo Brave 8, elle est sortie, il euh, faut que tu la fasses la vidéo et tout. » Donc je regarde sur Internet et la Akazo Brave 8, elle n'est pas sortie du tout. Mais voilà, il y a deux Youtubers qui ont décidé de publier la vidéo ce week-end, voire euh, hier. Alors à savoir que nous, la Acaso Brave 8, certains l'auront vu sur Instagram, mais je l'ai reçu. Euh, moi, la marque m'a bien demandé en disant, là, case au brève 8, nous on a un lancement officiel, bla, bla, bla. il faut que la vidéo tombe le 12. Donc, généralement, quand les marques comme ça vous demandent de mettre un produit à telle date, bah, déjà, le but, c'est de la respecter, la date. Et ensuite, euh, nous, on est rémunérés, donc si en plus on la met avant, on va dire, oh, mais attends, je vais pas te payer, on hein, t'a dit, on la met la 12, tu la mets le 5. Donc, on la, mettra, on la mettra, on fera la vidéo, et puis après, ils nous paieront. Normal, eux, ils fonctionnent comme ça. C'est encore les derniers, on y croit. Et à partir du moment où la marque n'en a même pas encore parlé... C'est-à-dire qu'il n'y a même pas sur leur site de, de, de, de news comme ça. Alors, y a un, sur un, y a, dans leur forum, il y a un espèce de morceau de Reddit où de dire ah là là, il y a des mecs qui ont mis la vidéo, mais parce qu'ils euh, en ont parlé. » Quand, euh, en fait, la marque ne l'a pas encore annoncé, le but, c'est que même si nous, on a le produit, c'est pas balancer le truc avant la marque, quoi. On n'est pas quand même aussi putaclic que ça. Et euh, donc, nous, on l'a gardé sur le coup. Et quand j'ai regardé la vidéo, bah, voilà forcément, euh, on est aujourd'hui dans une espèce de course au putaclic, mais au premier qui pose. Si je la mets avant tout le monde, j'aurai le plus de vues. Et voilà, comme ça. C'est pour vous laisser un peu le trucs. C'est-à-dire que la marque leur a forcément dit « Attendez le 12 que nous, on la présente avant de la mettre sur Internet. » Forcément, la marque leur a dit. Après, là où on peut remarquer que c'est quand même relativement pas cool, c'est que les mecs savent que c'est le... la fête nationale chinoise et que les chinois sont pas là. C'est-à-dire que s'ils publient la vidéo, personne va s'en rendre compte avant que les mecs rentrent et certainement, ils vont rentrer vers le 6 ou 7. Donc ils vont entrer le 6 sous 7. Ils vont dire, ah, Mais la vidéo vous l'avez mis en ligne. On vous avait dit que. Mais non mais je savais pas. Excusez-moi. Et puis bah voilà, c'est trop tard. Le mal. Je vais pas dire que le mal est fait, mais mettre la vidéo avant la marque, c'est pas super cool. Encore une fois, faire des fuites. J'ai vu une vidéo qui fuite un peu où le mec fait voir un peu la caméra comme ça de loin. Bon d'accord, mais faire une vidéo et dire tout ce qu'il y a dedans, malheureusement, avant que la marque fasse le lancement, c'est pas très très cool. Mais ce qui, ce qui prouve un peu, encore une fois, c'est de course à la « je suis le premier à poster, donc je ferai le plus de vues, je ferai le plus... » C'est vrai que nous, on en a beaucoup parlé avec Nico, et c'est vrai que, bon, comment on arrive à avoir les produits avant tout le monde On a dit « bon, alors on met les photos sur Instagram, on tease un peu, voilà, celle-là, on a attendu que le nom Brave 8 sorte un peu sur Internet avant de mettre des photos, des choses comme ça. » Et puis, euh, on a préféré dire, voilà, nous, de toute façon, moi, je suis payé pour faire la vidéo. Donc après, que, que je la poste en avant, après, pas après, pas après, mais que je la poste avant, à la date où ils me donnent, qu'ils en vendent plein ou qu'ils en vendent pas, c'est pas mon problème. Moi, je prends mon billet. Après, il euh, n'y a pas de lien d'affiliation. S'ils en, en vendent pas, c'est pas grave. Mais la vidéo, ils en vendront, puisqu'on a bien vu. Donc la vidéo fonctionnera. Après, de là elle a tapé une semaine avant tout le monde pour dire d'être le premier... On voit vraiment qu'on est dans un engrenage de YouTube il faut absolument être le premier de machin, de trucs, pour faire des vues. Et je suis bien content d'avoir choisi une autre stratégie. C'est-à-dire que certes, on a beaucoup moins d'abonnés que tout le monde, mais au moins, euh, toutes les marques nous payent maintenant, sauf les, les smartphones chinois, pour faire les vidéos, avec des produits qui sont toujours très sympas en plus. Et, euh, et puis voilà, on n'est pas à la course, à celui qui fait le plus de vues, celui qui la poste avant tout le monde et tout... Euh, Ouh, ça détend un peu, hein, parce qu'après entre les démonétisations, les machins, voilà. Donc la caméra est sous embargo. il euh, y a encore. Il y a quoi de bien Alors, elle est euh, étanche à 100 mètres, 4K, 60 fps, pas mal. 40, photo 48 millions de pixels, Dual Color Screen. Je, pour vous dire, je l'ai même pas ouvert. Hein. Je, la boîte, elle est même pas. Le truc, il est en barre. Regarde-toi, il y a encore le, il y a encore le l'onglet. Je l'ai même pas ouvert. Voilà. Après, bon, je la fais voir comme ça. Après, s'il y en a qui veulent. Après, ça, c'est les accessoires derrière. Bon, voilà, donc le but, encore une fois, c'est quand les marques, encore une fois, donnent des embargos, c'est de les respecter, et ça, c'est pour les Alors, on sait que les Chinois s'en foutent un peu, ils continueront à travailler avec des gens comme ça, mais voilà, on voit vraiment cette espèce de pression de YouTube où, euh, voilà, tout fier, hein, mais je présente la vidéo avant tout le monde, ah oui, c'est le premier à mettre la vidéo, tout le monde va se ruer dessus, tout le monde va la regarder... Chacun voit euh, midi à euh, sa porte, la cigale, la fourmi. Bon, hier, on parlait, euh, j'ai vu également, et tombé enfin, officiellement, <rire> là, officiellement, le, la vidéo vient de Hulophone, la première vidéo de présentation du Ulophone Power Armor 14, que nous aussi, on a, et qui est prévu apparemment, pour... Elle m'a plus dit fin octobre, mais bon là, comme ils commencent à teaser, à mon avis, je pense que quand ils vont rentrer de vacances, ça va les énerver un peu. Donc euh, encore une fois, comme ils l'ont pas encore annoncé, qu'ils commencent à teaser, je ne vous en ferai pas voir plus que ce que le téléphone. Ben, déjà... Ah mais j'ai déjà mis en route, hein J'ai mis en route, j'ai fait mon toutou et tout. Je vous en donnerai pas plus que ce que va être marqué sur le truc. Donc au niveau du design. Il est moche, non, il est il est conséquent. il est conséquent. Il y a -il encore de la batterie Non, parce que normalement, il y a une de batterie de 1000 de dedans. Alors, attends, je vais remettre le fil protecteur dessus, là. C'est vu que c'est le même que... eux. Alors, j'aurais mis les lunettes. Euh, IP 108 69. waterproof, comme eux, on le voit en haut, OK. À droite, on a 6,52 pouces, waterdrop display. Je crois que c'est juste un HD en plus, un hein, de mémoire. Processeur 8-core, c'est un Helio G35 qu'on voit ici, ok, d'accord, 4 plus 64, pas mal, la batterie, 10 000 mAh, pas mal, hein, c'est ce qu'on voit, en même temps, c'est marqué ici, euh, charge sans fil, 15 watts, pas mal, caméra arrière, 20 millions de pixels, triple rire caméra, ok, Fenelon log Touch ID, donc le Touch ID, il est sur le côté, sur le bouton, qui est mon endroit préféré, le NFC, oui, et sous Android, 11, voilà, et au niveau des cartes SIM, en haut, vous voyez, il y a déjà... Alors, ce qu'on voit peut-être moins bien sur le truc, c'est qu'il y a vraiment deux SIM plus microSD. Hein. Vous voyez Oui, c'est ça. Ah, non, c'est une SIM, ouais. C'est deux SIM ou une SIM plus micro SD. On voit bien qu'il y en a une espèce, une qui est en espèce de quinconce. Bon, il n'est pas, pas très euh, joli, je le trouve. Hein. Vous me direz est ce que vous en pensez voir si on regarde un peu la vidéo, là. On fait la musique, là. La musique de psychopathe, voilà, donc le Touch ID, le téléphone, Power War 14, voilà, donc euh, c'est à peu près, euh, on va rester un peu truc, alors même si, encore une fois, les smartphones, là par contre, on n'est pas rémunéré. on a les téléphones en échange d'une review. Alors c'est pour ça que certains me demandent, oui, mais alors Humidigi, euh, écoutez, Humidigi, euh, je sais pas, on avait une petite meuf ou un mec qui nous envoyait les téléphones, je pense qu'ils ont dû dégager et il y a un autre qui est arrivé et... Euh, on doogie pareil, je veux dire, on... j'ai plus le temps de courir après les marques pour espérer avoir un téléphone qui vaut souvent entre 100 et 200 balles, pour espérer avoir un téléphone gratuit en échange d'une review quoi. C'est-à-dire qu'on a le téléphone gratuit, il paye pas rien, et en échange, on fait une review. Donc bon, on va pas, voilà, euh, S'il me le donne, je le fais avec plaisir. Sinon, on ne va pas quémander le téléphone. Oh, « Non, on fait des téléphones. » alors, c'est bon. <rire> Ça suffit, mon euh, hein, ce qu'on me donne, je le prends et je fais les reviews gratos. Mais après, on va pas non plus... Euh, on n'en est pas là, j'ai assez de boulot aujourd'hui pour dire de faire ça et de m'orienter sur une autre passion qui est, bien évidemment, les montres. Aujourd'hui, c'est la semaine de James Bond, hein, donc mon EDC, vous le verrez sur mon Instagram, j'ai ressorti mon Omega, voilà. C'est une Omega Seamaster Aquaterra. Alors moi c'est la version chronographe, et apparemment, parce que moi quand je l'avais acheté, il y avait des grosses pubs de James Bond et tout, voilà, avec l'Aquaterra, mais apparemment dans le film, c'est pas une, une chronographe, c'est une Aquaterra qu'il a, mais elle est pas chronographe, <rire> moi j'ai le chronographe. Bon, il marche plus, parce qu'il euh, faudrait que je fasse réparer, mais ça va encore me coûter une blinde, donc là, le, tout marche bien sauf le chrono, donc, je, ça va, <rire> pour l'instant, à chaque fois que je la ramène, le mec il me prend 300 balles, chaque fois, <rire> chaque fois, chaque fois que j'amène une le montre, il est 300 balles, <rire> putain, maintenant, j'ai un forfait, euh, j'ai un forfait gros client là, voilà. Bon, ça sera tout pour les, euh, les news, encore une fois, voilà, l'embargo, euh, euh, eux, ils mettent leur petite vidéo du lundi, voilà, ce qu'ils ont fait dans le téléphone, ils nous en fait pas voir plus, encore une fois, je sais pas, le tout, le machin, on garde un peu le suspense, ça, et quand elle nous dira, voilà, euh, le lancement c'était le Je sais qu'il y a le WP17 où il y a un lancement le 11, ce sera juste une vidéo promotionnelle avec des cadeaux à gagner, on en parlera en temps et en heure. Bon, mon Instagram, mon pseudo, c'est Greg Le Geek. Alors, les vidéos de demain sont bien évidemment les, les deux montres chinoises hommage Daytona, avec la Navi Force qui vaut 25 euros versus la euh, Pagani Design qui vaut à peu près 69 euros. Et on verra, du coup... <rire> Hashtag, hashtag du coup, quelle est la différence entre deux montres hommage comme ça, entre 25 euros, qu'est-ce qu'on a pour 25 balles, et qu'est-ce qu'on a pour 69 balles Est-ce que c'est justifié Est-ce qu'il y a une vraie différence Est-ce que c'est de la contrefaçon Est-ce que c'est vraiment le, no le mode hommage et tout La vidéo est assez longue parce que j'ai quand même pris assez de temps. On a tout testé, on a démonté le bracelet, je vais savoir voir comment on démonte le bracelet. On a ouvert les montres, on a regardé le mécanisme dedans pour vérifier ce qu'ils avaient mis dedans, c'était de la merde ou le truc bien. On, avait, on a testé les verres, savoir si c'était du verre euh, minéral ou du verre saphir ou faire synthétique pour la deuxième euh, voilà j'ai on on a quand même passé pas mal de temps au niveau de la montre la vidéo dure une demi-heure parce qu'il y a quand même deux montres mais il fallait qu'on voyait un peu tout et que on vous puissiez vous faire un peu votre avis mais voilà ça permet de d'inaugurer un peu ce qui va arriver il faut que j'aille voir mon horloger euh, cette semaine pour lui demander euh, pour, concernant la la Seco kinétique lui dire, voilà, moi, ce que j'aimerais bien, c'est que la séco c'est qu'on l'ouvre, et qu'on puisse aller jusque à l'intérieur où il y a la pile, c'est-à-dire qu'il l'ouvre, et qu'il nous fasse voir, en disant, voilà, truc, là, ça recharge, et là, c'est pas une pile, c'est un condensateur euh, energizer, nanana, ou une pile condensateur, et ça recharge, ça fonctionne comme ça, et voilà, voir un peu ce qu'il y a dedans, vous voyez, hein, qui est démonté sur la table, comme ça, faire un plan, même si la plupart, je pense, comme... Beaucoup comme moi, on comprend rien, on ne sait pas ce qu'il y a dedans, mais le fait de voir ça, de l'ouvrir et de voir ça démonter sur une table, moi, ça m'intéresse beaucoup. Et après, donc là, une fois, on fera celle-là, après, on fera la kinétique. Après, j'attaquerai les Versus avec les trois marques dont, dont on a reçu des, des modèles. Et après, certainement, d'ici là, on aura reçu les, les montes Seco, soit en kit, soit les modes Seco, soit celle qui est en kit, soit celle qui est déjà prémontée. Et voilà, on en parlera. Ça, c'est la vidéo, donc là, c'est la vidéo de la Akazo, enfin, la, la vidéo, la photo de la Akazo, la kinétique, euh, voilà, puis pas mal de trucs vous trouvez sur Instagram, mon pseudo, c'est Greg le Geek. Bon, les reviews à venir, donc, demain, la vidéo hommage Daytona. ok, ça, c'est parti, l'aspirateur Yultonic U11, un aspirateur à main pas cher, alors, il m'a dit, euh, attendez que je revienne de vacances, on la mettra certainement le 8, Écoute, elle doit me donner un code promo. Euh, parce qu'il y a 50 balles, je crois, de code promo euh, pour Amazon et tout. Donc, Elle me dit « Attends, je reviens de vacances. » Donc là, euh, pas de problème. Ensuite, il y aura le Dream H11 Max. Alors, le Dream H11 Max, euh, il y a déjà le... Là, je ne vous tease pas parce que... Enfin, je vous spoil pas. Il y a déjà euh, sur un... Instagram, sur tout le réseau. C'est un aspirateur balai, d'accord Là, ça va aspirer les saletés, d'accord Mais ça va aspirer l'eau. Alors, est-ce que ça va mélanger l'eau et les saletés je sais pas, ça va être un peu le bordel, mais enfin bon, apparemment, ça aspire les saletés, l'eau, ok. Et là, tu as un bac d'eau propre. Donc, tu mets de l'eau propre dedans, ici. Et euh... et en fait, et moi, j'ai la version Max. Je me suis rendu compte par rapport à, à tous ceux qui l'ont déjà reçu. Comment ça se remet, ça Concernant tous ceux qui l'ont déjà reçu, moi, j'ai la version Max. Donc, elle sera... Euh... Est-ce qu'il est libre Max Je ne sais pas. Mais euh, elle parle français. Et là, c'est motorisé, ça avance. Donc, ça, ça injecte de l'eau dedans. Enfin, quand tu mets en mode... Alors, soit ça aspire et ça met les liquides là-dedans, soit tu mets en mode wash, c'est-à-dire que ça injecte de l'eau dans le truc et ça, euh, ça mélange et ça aspire l'eau et ça met l'eau sale ici, quoi. Donc, ça fait vraiment un truc super propre. C'est un super beau produit. Hein. Vraiment, putain, là, je suis, euh, je suis assez étonné parce qu'enfin, ça aspire et ça lave pour de vrai. Et euh, comme c'est motorisé, enfin, dès que tu mets en route, il part tout seul comme ça. Les enfants vont adorer. <rire> voilà. Donc ça, il faut que je boucle ça aujourd'hui parce que la review doit tomber le 10% puisque la promo commence le 11, et qu'apparemment les 10 premières commandes auront en, en, en plus un, un robot aspirateur cadeau. Euh, le Dou du smartphone, donc encore une fois les écouteurs de la marque Dou qui appartient au groupe Beidou en Chine, donc c'est comme si Google faisait ses propres écouteurs, on est d'accord euh, Et ensuite, Dou donc la vidéo du lancement du WP-17 en 1, la cadeau Caso Brave, c'est pas Brave, c'est Brave, Brave, pas du tout. Akazo Brave 8. Ça, euh, c'est prévu pour le 12. OK. Le 13, j'ai promis à la meuf de mettre le EKSA, euh, les intra-auriculaires, pas mal. Et normalement, le 8, le 9 ou le 14, j'attends la, la réponse de la meuf là. Je devrais avoir les. Euh... Euh, c'est la EC21 je crois c'est la caméra euh, nouvelle caméra là qui doit mettre euh, elle m'a dit qu'elle attendait euh, elle attendait la voilà, réponse de son chef ça me dit soit c'est avant soit c'est pendant la promo on verra et ensuite EKZA GT1 ok donc ça sera après le ekzt GT1 et après j'ai le Z11 Max aussi un aspirateur à main d'une marque un peu relou et la EZVZ LC3 qui devait être début octobre elle me l'a reporté au 19 donc tout va bien voilà là on est bien et j'ai reçu ça aussi ne encore pas oublié c'est les Ace Fast Ace <rire> Fast euh, je sais pas, écoute, euh, je sais pas, en panne a priori, encore une fois, je vous dis, quand les marques payent généralement, euh, j'espère au moins qu'il y a un truc qui hein, me donne pas juste de l'argent pour le plaisir. Ça se peut, hein, ça fonctionne. Bon, allez, on parlera des films et séries télé du week-end. Ce week-end, il y avait donc du Ultimate Fighting le 2 octobre. Les premiers combats étaient pas mal, le... la carte n'était pas terrible. Santos versus Walker, le problème, c'est qu'ils avaient le même niveau, les gars et que euh, on sent bien qu'ils flippaient parce qu'ils se sont dit, si il me chop <rire> il me retourne, il manque euh, non si, euh, c'est pas ça. Si euh, il me chop il me tabasse voilà et chaos. Euh, donc ils étaient un peu sur la réserve un peu loin, ils dansaient beaucoup et on a été à la fin des 5 fois 5 minutes. donc c'était très très long et euh, voilà quoi pour tout ça pour désigner un vainqueur, ça c'est plus jouer au point qu'au KO. Les premiers matchs étaient bien mais la carte était un petit peu décevante, on est d'accord. On parlera des films et séries télé de week-end. Alors, je ne sais pas si vous l'avez, vous aussi, chez vous, sur votre Netflix, mais moi, sur mon Netflix, il y a un truc qui s'appelle Out Studio. Et euh, j'étais intrigué puisque la, la, la, la bannière, c'est avec ou Weaver. Bon, chez Winnie Weaver, qui marche un peu comme une grand-mère, hein, en mode assaut, mais on la voit quand elle marche, on voit qu'elle elle fait son âge, quoi. <rire> ouais, est d'accord. C'est un espèce... Alors, comme il y a eu, ils expliquent, si vous avez kiffé euh, Black Mirror, si vous avez kiffé euh, Love Robot, des choses comme ça, c'est plein d'épisodes, en fait, alors, euh, qui durent... Alors, le premier, le problème, c'est que c'est bien, mais ça va nulle part. Alors, le premier, il est bien truc. Après, au bout d'un moment, ils commencent à les extraterrestres, à les reptiliens. Ok, après, il y a un développement, il y a un truc qui arrive. Tu dis, oh là, ils sont venus nous sauver. Oh, trop bien. Après, ça bascule sur un autre truc et ça finit. Euh, voilà. Et ça finit. <rire> ça finit, tu dis, c'est tout. Et tu regardes l'autre d'après c'est une autre histoire. Mais c'est une autre histoire, mais peut-être que. Je commence à regarder le début, c'était le Vietnam, et on voit les chars qui s'envolent. Ah, il dit peut-être qu'il y a. Peut-être qu'il y a une connexion entre les épisodes. Pour l'instant, j'ai regardé le premier. Mais le premier était pas mal quand même. Le premier était badass. Hein. C'était assez. Euh... C'était bien. Le premier était pas mal. Franchement, il y avait, il y avait du niveau. Alors, le problème, c'est qu'il est disponible uniquement en anglais sous-titré français sur Netflix. C'est-à-dire qu'il y a toutes les langues et il y a le sous-titre en français. Donc, je ne suis pas sûr que vous l'ayez, vous, sur votre Netflix France, à cause des droits de restriction. Donc, si vous avez un VPN, vous pourrez certainement le regarder. mais si vous n'avez pas de VPN, peut-être que sur votre Netflix, il n'y est pas. Donc, n'hésitez pas à me dire, est-ce que vous, Out Studio, il est disponible sur votre Netflix ou pas euh, Autre chose, j'avance tout doucement sur les sermons de minuit. Putain, c'est ouf Et il y a un truc qui est assez intéressant, c'est qu'au début, la bannière, c'était comme ça. Sermon de minuit, c'était comme ça, d'accord Et plus tu avances dans les épisodes, plus tu apprends des choses, plus la bannière, elle change. C'est-à-dire que maintenant, quand je vais dans mon Netflix... On voit, euh, voilà, on voit un des protagonistes, euh, voilà, on, on, on, le, le, ce, pour, celui à cause de qui tout ça a commencé. Voilà. On le voit, pour de vrai. Je dis, ah pourquoi on le voit maintenant alors qu'on le voyait pas avant Il me, il me spoile. Non, il me spoil pas, c'est que j'en suis à l'épisode où ils on l'a découvert. Donc ils ont changé le truc. J'ai trouvé ça ou hyper interactif. Je me suis dit, ah ouais, c'est bien. Avant on savait pas. Maintenant qu'on sait que c'est lui, hop, et ben forcément on le voit sur l'image. <rire> Et oui, mais ça se trouve, c'est beaucoup plus compliqué que ça, voilà. C'est pas mal, j'avance tout doucement, il doit m'en rester deux, trois. Bon, après, ça part un peu en couille, là, sur la fin. <rire> Train de monter son armée, là, l'autre. Oui, c'est... On voit un peu où il veut en venir, on attend un peu le rebondissement, mais c'était pas mal. Et enfin, euh... Qu'est-ce que je veux dire Oui, j'ai failli commencer Fondation. Euh, sur les conseils euh, d'un d'entre vous qui m'a dit oui euh, il faut que tu aies une fondation sur Apple TV c'est trop bien et tout alors c'est très Star Wars alors, le problème c'est que j'ai cherché euh, au début j'ai regardé une version qui était en x264 avec les sous-titres et tout et ma télé n'aimait pas du tout elle n'aimait pas du tout ce format là je comprends pas pourquoi ma télé Samsung elle n'aimait pas du tout donc je l'ai repris en français tout seul là et là en français tout seul ça va bien passer ça fait des fichiers qui sont moins lourds moins compliqués pas mal et tout et j'ai commencé à regarder euh, Squid euh, Squid Game c'est ça comme ça que ça s'appelle voilà, j'ai commencé à regarder Squid Game, Squid Game c'est pas mal hein, c'est vrai que ça fait un peu le buzz, Squid Game et tout partout sur, euh, sur internet et tout, et euh, je me suis dit tiens je vais me laissais tenter un peu par cette série coréenne, j'ai regardé le premier épisode, mmh, très intéressant le premier épisode, et tu te dis, oh là tu te dis ça va partir, voilà tu te dis bon ben voilà ça va être toute la série ça va être comme ça et tout, pas du tout Pim, badaboum, fin du premier épisode, oh tu te dis mais putain, mais qu'est-ce qui qu'est-ce qui nous arrive là <rire> C'est pas possible, qu'est-ce qu'ils font et tout Deuxième épisode, après, donc ça change encore une fois, et puis voilà, Et donc je vais pas vous spoiler, mais c'est super intéressant, c'est bien fait, les acteurs sont vraiment bien, c'est prenant l'histoire, les acteurs et tout, je comprends que ce soit un carton, hein. donc je me suis fait que deux... J'ai pas le temps de te regarder là, hein. moi faut que je pense aussi, je voilà un ou deux par jour ça fait déjà deux heures tu vois donc le soir je regarde plus de films plus rien en plus il y a James Bond là avec une qualité pourrie qui est sortie il y a juste il y avait braqueur aussi sur Netflix là mais bon ça m'a l'air un peu trop français euh... Je suis pas convaincu. Donc voilà, j'ai commencé Squid Game, c'est pas mal. Euh, Fondation, je commencerai. So j'ai regardé le début du premier épisode, mais ça arrêtait pas de friser comme ça pour un moment, donc ça m'a un peu gonflé. Ça fait très euh, Star Wars, Dune, Mandalorian. Vous voyez, il y a un peu de tout parce qu'on sent que voilà, il y a Disney, il y a pas mal de concurrence avec le, le premier vaisseau tu sais, qui flotte comme un. Tu dis, mais ça, c'est Star Wars. Il y a pas mal de choses comme ça, mais ça a l'air assez intéressant et on en a dit que du bien. Donc je regarderai ça et je vous en parlerai vendredi. Il y a trois déjà épisodes qui sont disponibles. Euh, Sermon de minuit, c'est l'épisode d'une heure. Hein. Bon, as une heure à chaque fois. Euh, donc je les regarde en petits morceaux euh, à voir, A voir à la fin, à voir le, le cliffhanger de la fin. Autre studio aussi, c'est pas mal. Hein. Il y a pas mal. De... Ouais, il un truc bien. Ouais. Autant il y a pas beaucoup de news, autant il y a pas mal de trucs bien à regarder. Et ça sera tout pour aujourd'hui. Voilà, je vous remercie de passer me voir, ça m'a fait plaisir. Je souhaite à tous une bonne journée, une bonne semaine. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches, gardez le moral, restez ouverts, mettez un petit pouce en l'air, mettez un petit commentaire. Moi, forcément, je vous kiffe. Je donne rendez-vous vendredi. Sinon, cet après-midi sur Tipeee, même tout de suite, là, je vais te le faire tout à l'heure. Et sinon, demain, prochaine review, et après, on sera tranquille pour cette semaine. Euh, à moins que Yultonic. <rire> Yultonic. Yultonic, c'est pas pour moi qui choisis les noms. À moins que Yultenic se réveille et qu'elle me propose autre chose. Allez, bonne journée à tous. Forcément, je vous kiffe. Allez, pouce en l'air, commentaire. Merci à tous pour votre fidélité. Bye bye.